Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Polozek. j'ai 25 ans, je suis conseillère départementale à Mayotte, membre du MoDem depuis un an et demi, et déléguée fédérale des jeunes démocrates à Mayotte. Au sein du conseil départemental, j'ai plusieurs fonctions, Donc, je suis présidente d'un groupe des lieux, je suis aussi en charge de toutes les questions en lien avec l'éducation, la formation professionnelle, l'insertion, mais aussi, puisque nous sommes une collectivité unique, de la coopération régionale, et du développement économique. J'ai commencé euh, mes études supérieures par une licence à l'Université de Wuhan en Chine. J'ai ensuite poursuivi avec un master en diplomatie générale à l'Université de Londres. Côté professionnel, j'ai commencé à travailler en tant que professeur contractuel à l'Académie de Mayotte. Et ensuite, j'ai intégré le pôle formation de la CCI Mayotte. Donc, je suis née et j'ai grandi à Mayotte avec euh, une double culture puisque ma mère est Mahoraise et mon père breton euh, mais aussi euh, beaucoup d'influence euh, au niveau politique, ma mère étant de gauche et mon père de droite. Pour moi, le centre était, euh, était donc une évidence et euh, c'est surtout mon euh, histoire, son ancrage, son côté humaniste qui m'a attirée euh, au MoDem. Donc Mayotte a un lien très fort avec le MoDem et plus particulièrement avec son président François Bayrou puisqu'il a toujours été aux côtés des Mahorès et des Mahorais pour les événements marquants de notre histoire. Tout d'abord, lors du référendum dans les années 70 pour rester français, et ensuite lors de la départementalisation en 2011. C'est aussi une grande fierté pour moi d'être une représentante politique locale, parce que notre histoire est marquée par beaucoup de femmes pour le combat de Mayotte française, les femmes qu'on appelait les chatouilleuses. En ce moment, on a l'impression qu'il y a un peu un désamour des Outre-mer pour la France métropolitaine, en tout cas à Mayotte, c'est pas du tout le cas. On est fiers d'être français et on rappelle notre amour à la France autant de fois que possible. Et pour votre information, notre donnée, c'est Nous voulons rester français pour être libre